Lui les astros ben Vous voulez observer Mars bah, Allez, on y va, c'est parti hein. Alors Mars, en ce moment, euh, c'est un astre très intéressant. Depuis le mois de septembre, euh, elle commence à devenir de plus en plus grosse. Alors, même si effectivement, Mars va rentrer en opposition le 13 octobre, ça reste quand même un petit, petit confetti hein, dans, dans l'oculaire, il hein. ne faut pas se, se le cacher. Euh, Mars restera toujours très petit. Cependant, voilà, euh, habituellement, quand on a une petite lunette, une 70, une 80, même une 90 mm, hein, on est toujours très frustré d'observer Mars. On voit un petit, un petit truc euh, rose. Et puis, euh, si on a de la chance, on voit peut-être un petit point brillant, euh, là, une petite calotte polaire. Voilà. puis Ça s'arrête là. Voilà. Ça, c'est ce qu'on voit euh, traditionnellement quand on, quand on veut pointer Mars. Mais, mais, mais, mais, mais, mais, Mars va nous faire un petit cadeau, elle va se rapprocher de la Terre, et oui, elle va entrer en ce qu'on appelle en opposition le 13 octobre 2020. Donc c'est bientôt. Donc euh, c'est le moment de se dire, tiens, Mars, euh, Mars, ah, ouais, Mars, quand même. Alors, l'opposition, qu'est-ce que c'est hein, pour les, les débutants, les néophytes, les, les non-initiés hein, On va quand même expliquer ça, puis bon, ça. C'est de la mécanique céleste. Hein. On va réviser nos bases. Donc on a ici le Soleil. Donc le Soleil, c'est le moteur du système solaire. C'est ce qui fait marcher tout le bazar. Hein Ensuite, on a les orbites. Donc celle de la Terre, celle de Mars. Hein okay. euh, donc ça, c'est les planètes extérieures. Hein Mars, planète extérieure avec Jupiter, euh, Saturne, Neptune, Uranus, euh, etc. Hein euh, et puis après, on a les planètes intérieures. Donc les planètes internes, c'est euh, Vénus et Mercure. Euh, mais bon, ça on va pas en parler. Hein. On va parler simplement des, des planètes dites extérieures. Donc ce que je vous explique pour Mars, ça marche aussi pour les autres planètes. Hein. Euh, alors Mars, euh, quand elle est au plus proche de la Terre, voilà, elle est là. Okay Donc euh, l'orbite de la Terre arrive ici, l'orbite de Mars, elle arrive là, voilà, et puis euh, voilà, tout, tout, tout, tout proche. Donc là le 13 octobre, Mars sera à 0,427 euh, unités astronomiques, un truc comme ça, 67 millions de kilomètres. Euh, donc très très proche de la Terre Et eh oui Parce que quand elle est en conjonction Donc conjonction c'est de l'autre côté hein. C'est quand elle est de l'autre côté euh, Du soleil ouais, Même Des fois elle est même cachée derrière le soleil Donc, euh. donc là elle est vraiment au plus, au plus loin Donc là on ne on voit même pas un confetti hein. On voit, on, voit, on voit rien On voit Rien Que dalle euh, Donc profitez-en hein. Le 13 c'est tous les deux ans Ça, ça n'arrive que tous les deux ans Puisque l'orbite de Mars, euh, bah Mars, elle fait le tour du Soleil en deux ans et la Terre en un an. Donc, le temps qu'elle fasse euh, un tour, euh, la Terre fa fait un tour, Mars, elle n'a fait qu'un demi, hein, la feignasse. Et puis, euh, il faut entendre encore un deuxième tour pour que Mars fasse le deuxième demi-tour euh, pour arriver au même endroit. Donc, la prochaine, ce sera en 2022, etc. etc. Alors, la distance la plus proche, la distance ici, là, euh, entre, les, euh, entre les, euh, les planètes au niveau de, de, de, de l'opposition, euh, eh bien, euh, varie. Parce que la Terre ne fait pas un cercle, la Mars ne fait pas un cercle, c'est des ellipses. Donc, des fois, c'est un peu plus étiré. Hein, voilà. Une ellipse, ce n'est pas tout à fait rond, ce n'est pas tout à fait circulaire. Donc des fois, euh, Mars est plus loin et la Terre est plus près du Soleil, donc là, la distance est beaucoup plus grande. Hein donc cette distance peut varier du simple au double, d'une opposition à une autre. Et la plus favorable, donc là on est quand même pas mal, hein, mais la plus, plus, plus, plus favorable, ce sera en 2050. 2050. Donc là, celle-ci, allez-y. En plus, Mars sera assez haute dans le ciel. Elle sera à 41 degrés quand elle, passe, elle passera au niveau de l'opposition au méridien. 41 degrés. La précédente, là, en 2018, elle était à peine à 11 degrés au-dessus de l'horizon. C'est-à-dire, il y a même certains endroits en France où on ne la voyait pas parce qu'il y a des collines ou des montagnes. Voilà. Donc, profitez-en. Profitez-en. Je ne peux pas vous le répéter dix mille fois. Alors, pour bien observer Mars, il eh ben, euh, y a plusieurs conseils. Euh, déjà, premièrement, euh, bah, attendez le passage au méridien. Hein. C'est bête à hein, dire, mais euh, euh, le passage au méridien, elle est au plus haut, euh, au-dessus de l'horizon. Donc, vous vous affranchissez des turbulences atmosphériques, euh, de l'épaisseur des euh, couches nuageuses, etc. Hein, euh, si jamais il y a de la brume, euh, des nuages bas. Hein. Donc, euh, hop et puis, euh, vous avez une meilleure clarté, une meilleure transparence, pardon, une meilleure transparence du ciel. Le deuxième conseil, c'est de ne pas hésiter à sortir de votre jardin. C'est-à-dire que si dans votre jardin, vous avez de la pollution lumineuse parce que vous êtes en ville, s'il y a bien une journée dans l'année où il faut prendre son télescope sous le bras, euh, les clés de sa bagnole ou demander à quelqu'un de vous emmener euh, dans un champ à 2-3 km pour être bien, bien comme il faut, bah, c'est le moment de le faire. Troisième conseil, ben utiliser un filtre coloré. Filtre coloré pour l'observation des planètes. Alors les filtres colorés, ça fonctionne comment C'est Un filtre de couleur va laisser passer sa propre couleur et bloquer la couleur complémentaire. Donc Mars va aller d'une dominante euh, rouge, rose, etc. Donc utilisez un filtre euh, rouge. Alors pour les petits diamètres, euh, vous allez utiliser un filtre rouge, dit rouge clair, hein, comme le 23A. Filtre rouge clair, 23A. Pour les plus gros diamètres, à partir de 200 mm et plus, vous pouvez utiliser un filtre rouge foncé. Hein, vous avez suffisamment, vous, vous captez suffisamment de lumière pour pouvoir utiliser un filtre foncé. Le filtre numéro 25, le rouge 25. OK Voilà. Alors, traditionnellement, ces filtres sont euh, prévus pour être vissés sur le pas de l'oculaire. Mais il y a une petite astuce euh, pour faire un usage de ce qu'on appelle l'effet « blink ». Hein, blink, ça veut dire clignotement. Hein donc, euh, cette technique consiste en fait à, à placer très rapidement le filtre coloré entre l'œil et l'oculaire. Hein, comme ça. faites hein, passer rapidement. Pour euh, donc alternativement euh, sensibiliser la rétine euh, par rapport euh, euh, bah, aux détails que vous allez pouvoir tirer du filtre. Hein, à un moment donné, l'œil s'adapte. Et donc, les détails disparaissent. Donc, pour faire en sorte que les détails soient, euh, qu'il y ait un contraste entre pas de détails et des détails, vous allez utiliser l'effet Blink. Et vous allez voir, c'est assez remarquable. Hein. Moi, j'y croyais pas au départ. Mais quand j'ai utilisé cette technique, ouf, incroyable. Donc, beaucoup de détails. Alors, côté astrodessin, on va voir comment hein, euh, pouvoir dessiner facilement Mars, même si on n'est pas à Rembrandt euh, ou à Michel-Ange. Hein. Mars reste, malgré le tout, hein, qu'elle soit en opposition, à un astre assez faible, assez petit. Hein, donc il faut prendre le temps, le temps, le temps d'observer sa cible. Et utiliser l'effet Blink, utiliser tous les conseils que je vous ai donnés euh, précédemment pour bien, bien, bien révéler les détails et bien les enregistrer là, dans la tête. Parce que le dessin se fait d'abord là. Ensuite... Il est retranscrit sur le papier. Alors, pour le retranscrire sur le papier, c'est simple. On va commencer déjà par euh, créer un gabarit. Hein. Donc, moi, j'utilise euh, un cercle, un gabarit de cercle ben, euh, d'oculaire. C'est très, très bien. Sur une feuille blanche, généralement, euh, 120 grammes hein, au niveau euh, texture papier. Alors, la première chose à faire, c'est de délimiter la calotte polaire. Hein. Vous allez voir, là, ici, euh, je délimite la calotte polaire en utilisant un, un crayon sec, type 1H, 2H. C'est juste un trait très fin pour déterminer où se trouve la calotte polaire. Okay voilà. Ensuite, je vais ombrer l'intégralité du disque planétaire en utilisant un crayon type HB, donc très très très euh, simplement. Et je vais utiliser un crayon estompe pour euh, bien aplatir tout ça, enfin, bien aplanir, que ce soit uniforme. Voilà. Ça, c'est ce que j'appelle le fond euh, martien. Alors ensuite, avec un crayon un peu plus gras, type euh, 2B ou 3B, 4B, je vais commencer par euh, déposer aux endroits où je m'aperçois qu'il y a des, euh, des détails un peu plus sombres, je vais déposer du graphite. Hein je ne vais pas essayer de le dessiner tout de suite, je vais juste déposer des zones. Et donc c'est une fois que j'ai déposé mon graphite, euh, je vais utiliser mon crayon estompe pour pouvoir ensuite étaler ces euh, marques sombres pour faire eh bien, les, euh, les finitions euh, un flouté hein, au niveau de ces tachons, puisque à l'oculaire, c'est ce que je vais voir. Je ne vais pas voir quelque chose de net, je vais voir quelque chose de flou. Hein. Donc voilà, Donc, euh, j'étale mon, mon graphite avec le crayon estompe. Et puis pour terminer, avec la gomme mi-de-pain ou une gomme classique, hein, c'est ce selon de, ce que vous avez, je vais venir éclaircir certaines zones dans, dans mon... Mon fond planétaire, et puis je vais aussi nettoyer tout autour et bien nettoyer aussi la calotte polaire. Voilà, et je vais venir faire un dernier liseré autour de la calotte polaire pour faire un contraste voilà. au niveau de la calotte polaire pour qu'elle ressorte bien. Là, voilà, j'aurais terminé mon dessin de mars. Voilà, c'est pas compliqué. Essayez d'en faire autant et puis envoyez-moi vos dessins. Hein. Alors, pour ceux qui ont un appareil photo, ou un smartphone, ou un porte-smartphone sur oculaire, bah allez-y, hein, shootez, hein, faites-vous plaisir. Voilà. Allez les astros, moi je vous dis à très bientôt, et euh, bonne planète Mars